Donc là, on est sur une formation d'initiateur escalade qui a lieu sur les falaises du bord de Seine. L'objectif, c'est d'encadrer, de, de former toutes les personnes qui ont déjà un initiateur SAE et de les amener vers ce deuxième niveau d'initiateur et avoir les prérogatives pour pouvoir encadrer en falaise. Et un deuxième niveau de pratique qui va jusqu'au passeport bleu, donc un niveau de pratique de 6B en falaise. Alors Je suis ici parce que je fais la formation initiateur SNE, tout simplement parce que dans mon club, nous n'en avons pas et qu'on souhaiterait développer une activité escalade d'extérieur malgré le département qui est le département de la Somme. Donc là, la trame de ce stage initiateur escalade, le premier jour, on fait un petit peu un bilan de l'expérience de chacun. On essaye de voir quelles sont les techniques utilisées fréquemment en termes de sécu. Est-ce que les gens sont à jour dans leur, dans leur pratique d'encadrant donc je suis titulaire d'un certificat de qualification professionnelle animateur en structure artificielle d'escalade depuis 2018. J'accompagne des clubs franciliens dans la formation de leur public, en bloc et en voie, en salle, puisque mes prérogatives me limitent à la, à la salle aujourd'hui. Pour moi, c'est une étape en fait, qui va me permettre d'accéder probablement au diplôme d'état milieu naturel bosse aussi sur comment prévoir une sortie naturelle sur site naturel, c'est-à-dire qu'on va avoir toute la trame de je motive mes participants, est-ce que c'est nécessaire, comment j'organise, comment je recrute un petit peu tout le monde, qu'est-ce que je fais en logistique, qu'est-ce que j'emmène comme matériel, jusqu'à comment je choisis mon secteur, qu qu'est-ce qu que je vais proposer pour que ce soit adapté. Et, euh, et voilà, donc on voit un petit peu la sortie dans sa globalité. Aujourd'hui, donc C'est la première fois qu'on arrive en Falaise. donc euh, Vous allez voir, c'est un petit peu différent comparé euh, à la salle. Il n'y a pas de couleur sur les prises, donc il euh, va falloir chercher un petit peu. Ça va être un effort qui va être un peu différent. Par contre, au niveau des règles de sécurité, c'est toujours la même chose. Les cinq temps d'assurage, même règle de communication. Pour se vérifier au départ, c'est vous, vous vérifiez vous-même. Votre assureur vous vérifie et vous ne partez pas tant qu'il n'y a pas un encadrant qui vous a vérifié. Tant que vous n'avez pas le feu vert, vous ne partez pas j'habite en région parisienne. Pourquoi je suis là eh bien, Pour passer euh, Initiateur Escalade. Alors Pourquoi Initiateur Escalade Pour moi, c'est la suite logique de la formation Initiateur SAE que j'ai eue euh, fin, fin d'année dernière. Et puis, euh, l'objectif de cette formation, bah, c'est d'acquérir globalement deux compétences. Des compétences en sécurité, parce que c'est quand même euh, la vocation euh, des initiateurs, et puis euh, des compétences en pédagogie, pour animer euh, au sein du club, faire euh, progresser les gens et puis euh, que euh, chacun puisse, prenne, puisse prendre du plaisir en, en extérieur, euh, en falaise, qui est une concrétisation quand même assez sympa de toute la grimpe qu'on peut faire toute l'année en salle. Et puis euh, les jours qui suivent, on va travailler un petit peu plus sur euh, comment appliquer ça, comment mettre ça en place en falaise, comment on adapte le support, comment on l'utilise, comment on l'appréhende et aussi on va voir, on va apprendre toutes les techniques de sécurité qui vont servir pour aller sécuriser un atelier, pour mettre en place des choses adaptées sans se mettre dans le rouge, pour que tout le monde puisse pratiquer correctement et que le cadre n'ait pas, pas de soucis et prenne pas de risques. Euh, bah, du coup, là, je sécurise mon accès euh, pour euh, du coup mettre des cordes euh, pour, euh, en moulinette en haut de la falaise. Attention, cordes euh, je fais ce stage parce que j'ai passé l'initiateur SAE euh, l'année dernière euh, parce que bah, j'ai dans cette envie de, de partager ma passion avec d'autres et là euh, je continue sur le stage euh, l'initiateur escal... enfin, qui me permet euh, d'encadrer de, en falaise pour euh, répondre à une demande dans mon club qui est euh, le manque de stage jeune et on va aussi euh, leur apprendre les techniques d'intervention nécessaires à, à ce genre de pratique en falaise. Qu'est-ce qu'on va faire si on a un gamin qui est bloqué Comment on va intervenir Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, euh, voilà, pour si, si on a besoin d'intervenir sur des petits incidents alors, après euh, mon stage de, de pratique de 35 heures, je, je vais organiser des journées dans un premier temps, euh, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, euh, sur des sites vraiment à proximité euh, bah, du club d'Amiens, du club donc principalement dans l'Oise, mais aussi en Normandie, aux Andelis. Et, euh, et ensuite, dans un deuxième temps, on proposera euh, des formules euh, week-end, donc euh, sur une nuit, voire deux nuits, euh, sur des sites un petit peu plus loin, euh, notamment à Clécy, en Suisse Normande, ou après, ça peut être en Bourgogne aussi, où on a déjà fait des stages auparavant. Il y a énormément de gens qui sont demandeurs, il y a énormément de pratiquants, et du coup, c'est très important qu'on arrive à avoir des formations dans, cette, dans ce coin de la France, parce qu'il n'y a pas que les régions de montagne où on va faire de la falaise. Ici, on en fait aussi, donc on a besoin d'avoir des personnes qui sont compétentes. Il y a la demande, et du coup, c'est super intéressant qu'on puisse mettre des formations aussi ici. Pour, euh, voilà, pour répondre à cette demande et puis ouvrir la pratique à, au plus de gens possible, parce que la falaise c'est toujours quelque chose qui est, qui, est un peu, qui est un peu exceptionnel, quand, quand on découvre l'escalade il faut y passer et pour ça on a besoin de gens formés, donc euh, je trouve ça top qu'on puisse faire ça là. Et en plus il fait grand beau Puis le petit plus c'est qu'on bah, a le plaisir d'être hébergés tous ensemble et puis bah, il y a ce petit côté convivial, des rencontres, des, des échanges d'expériences un petit peu de chacun vu qu'on est toute la journée ensemble, voilà on se fait à bouffer, on discute, on on a le temps de vivre ensemble et, euh, et ça permet vraiment tout un échange qui est enrichissant autant pour eux que pour nous en tant que formateurs.